Bonsoir. Vous <coughs> <M 'entendez? coughs> Monsieur de Malabo. Bonsoir la Reine Marie. Est-ce que vous m'entendez Ce message, c'est pour quelques personnes. Est-ce que vous m'entendez? C'est la troisième fois que je demande. C'est ça le problème des choisir. J'ai 15 commentaires. Je dois vous demander trois fois. Est-ce que vous m'entendez? Avant que vous osez dire oui, on t'entend. Malheureusement, beaucoup de choisis euh, restent toujours dans la partie indisciplinée de leur vie. Et vous ne. Ouais, L'Église a négligé les choses de Dieu l'Église a... a banalisé le spirituel. L'Église t'a dit que Dieu a la faveur. Que non, ne t'inquiète pas. La miséricorde de Dieu. Ce qui fait que l'Église te faisait du genre... Tu te dis, si je pars, je pêche, je reviens. Sérieusement, ça c'est le genre de pensée que j'avais. Non, si je pêche, je pars, je finis de pécher, Je reviens, Dieu va me nettoyer. Je demande pardon, je suis pardonné. L'Église a beaucoup de choses... Il y a beaucoup d'enseignements erronés qu'on nous a fait passer à l'église. Et malheureusement, c'est ça qui a les choisis aujourd'hui. Ce qui fait que quand vous allez vous coucher ce soir dans votre lit, vous savez que vous avez commencé à baisser. Au début, quand tu venais de découvrir les produits spirituels, tu avais ton savon, tu avais ton... Ton, ton euh, parfum de déblocage, tu avais, tu avais des choses nettes, nettes. Tu ne blaguais pas, tu prenais le nom, tu marchais, tu parlais. Six mois plus tard, bon là on fait ce soir, on ne fait pas. Elle n'a pas fait le direct, on ne fait pas toutes les façons qu'elle va la voir. Quand, si dans deux semaines elle revient encore et commence à faire les vidéos, je vais... Donc il y a ce truc-là qui t'empêche d'être décisif. Et tu ne te disciplines pas. Tu peux aller conseiller tous tes frères. Vous les envoyez même chez moi se laver. Une femme est venue avec ses enfants. Je les ai lavés. C'est sa soeur qui l'avait envoyé Vous allez les conseiller. Mais vous, vous allez être moyen. Tu sais que là où tu es là, ce que tu fais n'est pas assez. On te donne un rêve la nuit. Tu te reviens à 2h57. Tu ne veux pas prendre l'effort de te rappeler du rêve écrit dans ton téléphone. Parce que tu dis, ah, ça n'a pas d'importance. Tu as les bracelets que tu as vus. L'esprit t'a dit achète. Ah, Est-ce qu'il y a même besoin de bracelets? Hein? Justement le bracelet, non. On fait quoi avec le bracelet? Le bracelet, non. C'est le bracelet, non. Ça va faire quoi? C'est le bracelet. Tu es là, tu tournes depuis. Alors que tu as vu que tu vas sortir 8 000 ou 10 000 pour acheter. 10 000. On m'avait les 10 000, là, je peux préparer. Tu vas préparer deux jours, tu vas manger, tu vas partir aux toilettes, Ça va sortir. Il y a plusieurs types. Devant moi, ici, là, j'ai le bracelet des chakras. Le bracelet, c'est le chakra. Vous bon, ici, le bracelet, sinon, il y a plusieurs couleurs, là. Il y a l'œil de tigre dessus il y a le rose, il y a le vert, il y a plein de couleurs de bracelet dessus. Il y a ceci. Donc, ça, c'est ce que j'ai à côté devant moi. C'est d'autres là-bas de l'autre côté. Depuis deux jours, notre fournisseur en miel, on n'arrive pas à le joindre. Les employés me disent qu'on a besoin de miel pour euh, ravitailler le stock. Aujourd'hui, j'avais le, le téléphone, un des téléphones de l'entreprise sur moi. Je suis, me suis rendu en ville, je devais débloquer. Et j'en vois quand des gens appellent, parce que j'appelle tellement. Cette femme en particulier, dès que ça sonne, l'esprit me dit décroche. Décroche son appel. Bonsoir. J'ai cette bouteille de miel que je dois apporter pour vous donner. Il dit Hein Elle dit Oui, j'ai cette bouteille de miel que je dois vous donner. Quand on me dit depuis de vous apporter ça, j'ai dit Qui Elle dit Mais on m'a dit de, de, de, de vous apporter le miel là-bas. Il dit Qui il me dit, l'esprit m'a dit d'apporter le miel depuis. Il me dit depuis deux jours. Mais je tourne. Je lui dis que depuis trois jours, mon staff est en train de chercher à joindre le monsieur chez qui on achète le miel. On n'arrive pas. Vous avez trop négligé ce qui concerne le spirituel. Pour vous, je ne suis qu'une fille qui parle comme ça à 22h parce qu'elle ne peut pas se coucher pour dormir chez elle. Et comme tu t'ennuies, tu n'as pas bien mangé aujourd'hui, tu veux te coucher. Tu dis, ah, oh. Tu as mangé le piment, ça chauffe ton ventre. Tu es encore là, tu dis, oh. Passons même sur la nourriture. Est-ce que vous savez que l'esprit vous parle depuis par rapport à ce que vous devez manger? Vous tournez comme ça là. Ceux à qui l'esprit a dit par rapport à la nourriture, là, mettez cela que moi, moi, moi. Honnêtement, j'ai eu des batailles spirituelles avec la nourriture. On me dit de manger plus la viande. J'ai dit, viande est sweet. Eh, le kilichi. Le soya. J'ai sens. Ok, Michel. Il y a des nourritures que quand tu manges. Toute cette nuit-là, les, les six prochaines heures, ça crée de la glaire dans ton corps. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Tu vois, quand tu viens de manger, tu as les flashs là. En anglais, ça s'appelle mucus. Mucus. Il ne s'agit pas de ne pas avoir faim, il ne s'agit pas de, de ne pas manger. Le jeûne, il ne s'agit pas de ça. Là, on ne peut pas te dire souvent ou souvent pas. Soit on te dit mange, soit on te dit ne mange pas. On te dit souvent de ne pas manger, c'est-à-dire que souvent tu manges, souvent tu ne manges pas. Ça crée dans ton oesophage et ton estomac. Vous qui avez des mal des maux d'estomac-là. Oh mon ventre, mon estomac me fait mal. Oh mon estomac. Il y a des nourritures que quand tu manges. Et malheureusement, la nourriture camerounaise, on ne prépare beaucoup. On cuit beaucoup l'aliment. Ce qui fait que quand ça arrive dans ton plat, c'est déjà dénaturé. Et le cube alors qui est l'élément tueur de ça tue ta tête tout le, le cube oh, Seigneur Jésus le cube magique. je crois que ça doit faire un an que je mange pour le cube ce qui fait que si tu prépares quelque chose qui a le cube tu vas me donner je vais savoir qui est le cube dedans parce qu'elle est qu produit chimique allez juste sur google vous tapez euh, les effets bénéfiques ou maléfiques du cube Cube magie. Même ceux qui fabriquent le cube, ils ne mangent pas. Il y a ça, il y a le jambon, le saucisson, euh, beaucoup de produits laitiers puis là. Et si vous commencez à vous renseigner, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Un moment j'ai commencé, mais après j'ai laissé. La gastronomie spirituelle mon visage mon corps est constitué de ce que je suis et c'est constitué de ce que je mange tu as remarqué personnellement récemment j'étais assez souffrante et j'avais déjà observé ça sur moi et moi je me sentais tellement mal que je prenais beaucoup de piment je mangeais. Parce que je ne voulais même plus sentir mon estomac. quantité de mucus que ça créait dans mon corps. Quand ça fait comme ça, ça influence tes rêves. Ça influence ta paix. Et étant donné que ton estomac n'est pas en paix, toi-même tu n'es pas en paix, tu ne peux pas sentir, capter ce que l'esprit essaie de te dire. Il y a vos cheveux. Ça, vous allez voir la plupart des gens quand l'esprit les, les appelle et qu'ils acceptent l'appel. Vous allez voir que leurs cheveux sont toujours bizarres. Toujours. Je vais vous allez voir que mes mamies me demandent qu'il n'y a pas le coiffeur dans ton quartier. Non, non, non. Ces antennes doivent être comme ça. Ça capte bien. Les récepteurs dessus. Je veux pas les produits chimiques que vous allez mettre chaque jour pour faire. Mais non, non, non. Laissez mes récepteurs. Et c'est quelque chose qui est encore très... En Europe comme en Afrique, manger bio ou manger végétalien ou végétarien, c'est encore... Euh, underrated. Sous, on ne voit ça mal ou bien c'est pas encore underrated en français ça veut dire quoi sous-estimé je sais pas it's underrated si vous voulez comprendre vous comprenez bonsoir bonsoir donc on ne, on ne considère pas la chose j'ai des pays où je me suis installé je vis là-bas parfois deux, trois semaines. Je ne connais pas là où on vend la viande de bœuf. De, de, de. Donc, on ne peut pas te dire que je parle. Parce que je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, coupe ça, coupe ça, coupe ça. Je dis, OK. Tu commences à manger les plantes, tu te connectes à la chlorophylle qui se trouve dans les plantes. Maintenant, toutes ces choses-ci... Je, peux, je tiens bien compte du fait que tu as, une, tu as une mère de quatre enfants, de sept enfants. Oui, n'importe qui ne doit pas toucher à tes cheveux. Ce n'est pas n'importe qui. Tu as, tu as la couronne, le chakra de ta couronne, c'est ici. Ton crown chakra, c'est sur ta tête. Le musulman, tu peux lire le psaume. Je ne sais pas vous qui avez les problèmes que nous, on ne veut pas lire le psaume là quelqu'un m'a dit récemment que dans le livre de, dans le Coran, vous avez aussi les psaumes moi je, je ne suis pas appelé à convertir quelqu'un au christianisme je ne vous oblige pas mais les instructions qu'on m'a donné, ce qu'on m'a montré c'est avec le, la Bible donc si en tant que musulman si ça ne te dérange pas de lire la Bible, tu lis je ne les pas ça tu passes sur ton téléphone, tu écris psaume tel, tu écris, tu cherches ne pense pas que ça va te tuer Vous avez trop relâché. Il fut une époque, tu ressens ça, tu sentais. Comme je disais tout à l'heure, tu peux être à la maison, tu as tes enfants, tu as ton mari. Bonsoir la reine Roland, comment tu vas? Tu as ton mari, tu as tes enfants. Et du jour au lendemain, tu ne peux pas arrêter totalement. Je me rappelle quand j'ai commencé à être végétalienne. C'est pour ça que j'ai perdu le goût de préparer la nourriture camerounaise. Tu peux me voir, tu restes sur moi et ne peux pas l'endoler pas peux voie reste comme ça j'ai envie du non ça me prend pas moi j'ai commencé à être végétalienne en 2017 fin 2017 je suis tombé sur les enseignements du docteur sebi j'ai écouté j'ai écouté et ça fait tellement ça résonnait tellement à mon esprit le champignon était devenu ma viande Je Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de recettes qu'on n'explore même pas. C'est là que j'ai commencé à apprécier les feuilles vertes dans leur essence même. Les feuilles vertes qu'on met au début de la cuisson au Cameroun. Moi, les feuilles vertes, je les mets à la fin de la cuisson. Et ma nourriture ne fait pas plus de 15 minutes au feu. Vraiment, I'm sorry. J'ai découvert les lentilles. Allez à Carrefour vous demandez les lentilles. Vous allez trouver les lentilles. Je vous assure. Les lentilles. C'est comme des, des du haricots dépulpés. Voilà le brocoli. Le chou. Le ninja. Le romarin. Le thym. Le haricot quand je le prépare, je fais pas frire le jazz, comment former l'huile là. Mm -mm. Le haricot, je peux le mettre dans une salade. Et là, tu vas commencer à comprendre que la nutrition, comme on te l'avait montré, était censée bloquer certains de, tes, de ta fluidité spirituelle. Parfois, quand tu viens de manger les heures qui suivent ta, ta, ta, le repas, tu n'es pas concentré. Tu es lourd, tu es fatigué, tu es distrait. Parfois tu veux dormir, parfois tu veux te coucher, regarder la télé. Et ça influence même vos humeurs. Quand tu manges ça et tu manges tout ce qui est riz gris, le basilic, alors est ouf. je, je rafoule du basilic. Je fais la salade avec, je mets à la fin de la cuisson de la nourriture. Parfois, je ne peux pas ma nourriture, c'est prêt, je sais je prends un basilic, je découpe, je dépose dessus. Et là, tu vas voir qu'à ta fenêtre, tu peux souvent prendre toutes ces herbes-là. Je les déposes là-bas. Il y a un unèble euh, là. Je vais chercher le nom. Ça ressemble au céléré, mais ce n'est pas le céléré. Il faut d'abord atteindre un niveau spirituel pour comprendre. <rire> Malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, il faut d'abord un peu le fouet. Ma chérie, je mange plus le couscous au beau. Je rappelle quand je postais encore, ceux qui me suivent sur WhatsApp depuis au moins de deux ans. J'avais un moment où je préparais. Le gombo, je le fais frire. Je vous assure. Je sais que vous allez penser que c'est fou. Mais je pense qu'il faut que je fasse souvent des, des, des, des, des, des, des vidéos. Je, je, je montre comment j'adapte la cuisine africaine à ma façon de préparer. Euh, truc. Je fais frire le gombo. Carrément, je le découpe. J'enlève les pépins qui sont au milieu. Coriandre. Oh, ça c'est l'épice. La... J'aime la coriandre. Hey, Oui! C'est très difficile d'en trouver ici. Je ne sais pas si on peut trouver le coriandre ou ici à là c'est passé carrefour en vent je fais souvent tu prends du pain complet tu mets de l'huile d'olive dessus tu mets euh, tu prends l'ail tu écrases tu mélanges dans l'ail tu mets du sel et de l'huile d'olive maintenant tu vas couper tes tranches de pain tu vas les badigeonner avec oh my god comment ça vous savez quoi tu badigeonnes ça avec l'ail tu es en train de faire du garlic bread tu mélanges avec l'ail et le sel que tu viens de et l'huile d'olive, tu mets ça au-dessus. Ah bon, car au on en vent, merci beaucoup Léa, Léna. Et là, tu peux mettre ça au four. Quand c'est presque cuit, tu prends la coriandre, tu verses au-dessus. Parfois, je fais frire quand je veux un peu manger gras, parce qu'il faut mettre beaucoup de d'olive, parce que le pain absorbe beaucoup. Tu verses la coriandre au-dessus, tu croques ça. le ah. truc, ce truc là a un goût ça a un, un goût un peu la première fois que j'ai goûté ça j'étais en Angleterre c'était dans une cuisine indienne je crois un restaurant indien pour moi c'était nouveau je me suis dit, mais c'est quoi ça ça ressemble au basilic mais c'est insolent c'est bizarre parfois je prends le basilic la tomate je les découpe je mets de l'huile d'olive dessus je mets du sel, achetez du sel rose. À Carrefour, un truc, ça peut être peut-être 2800 comme ça. Madame, soit avec le khilichi de cette maison, hein, soit avec le khilichi d'ici. Pardon, il faut demander qu'on vienne de déposer ça, je vais, je vais venir avec. Et d'après, le kilishi avec le piment est si fatigué. Donc, tu, tu, fais, tu découpes la tomate bien rouge là. Les tomates en cerise au Cameroun sont très chères, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ce sont les meilleurs tomates pour faire la salade. <coughs> si vous pouvez, faites carrément votre potager. Faites votre petit endroit, vous, vous, vous, vous, vous grandissez vos plantes. Parfois, quand tu peux couper quelque chose dans ton jardin, tu vas mettre ça dans ton truc. Ah, tu en dans ta nourriture. il y a quelque chose de particulier sur ça, je ne sais pas. <rire> ok, continuons. Donc, je découpe la tomate avec euh, du basilic le basilic, je le découpe même pas hein. je prends juste en feuille comme ça je lance dans la nourriture donc je crois que carrefour fait du couscous euh, gris je sais pas comment on fait pour se retrouver dans la nourriture maintenant hein, mais parlons seulement on parle comme ça vient carrefour fait du couscous euh, complet et couscous algérien j'aime bien le couscous algérien aussi euh, des pâtes complètes il euh, y a aussi un riz qui vient du nord mais par contre ce riz là est très c'est vraiment la la version un peu forte de, du riz complet. Le riz complet, je, je vous assure, il y a deux ans, je voulais ouvrir carrément un restaurant comme ça. Je voulais ouvrir un restaurant de cuisine saine. Parce que généralement, quand j'entre à la cuisine, je n'ai pas de menu, pas, je, je je mets comme ça vient. Et à la fin, c'est toujours bon. Donc, la tomate, le basilic, euh, ça, je peux faire, tu peux mettre ça en accompagnement. Donc, je mets généralement un peu de, de, de sel. Le sel marron, le sel euh, euh, euh, rose, le sel rose là a une a une particularité. Le sel de l'Himalaya, ça, c'est comme si ça apporte le goût à la nourriture. Je ne sais pas, moi personnellement, j'ai cette impression là. Donc, généralement, quand je prépare, je, au lieu de mettre le sel blanc, je mets le sel rose. Et ce sel, même quand tu le tiens dans ta main, tu vas sentir qu'il y a encore de l'énergie dessus. Ce qui fait que je sale généralement mon repas. Quand je ne peux pas, je ne mets pas assez de sel. Et à la fin, c'est quand je mange que je verse un peu de sel dessus. Donc, la tomate avec le basilic, euh, je mets un peu d'huile d'olive et je mets du sel. Ce sel-là. Et ça, je peux le manger avec euh, le riz dont je vous parle. Le riz. Ce riz, je vais m'arrêter un peu dessus. Ce riz, c'est quand, quand il va au Cameroun que je l'ai découvert. Parce qu'en Europe, il y avait le riz noir. Il y a un riz qui est très complet, noir comme ça. Il y a un peu a le riz qui est rouge. Euh, il y a le riz euh, complet qui paraît blanc, mais il est un peu marron. Donc moi, je partais carrément pour le riz noir parfois. Mais il faut vraiment que tu mettes dans une nourriture où c'est un peu... Il y a plein d'autres éléments pour que tu ne sentes pas que c'est fade. Donc, euh, souvent ce que je faisais, c'est quoi je prépare le haricot normalement. Euh, je fais frire avec un peu d'oignon... Euh, je découpe l'ail. L'ail, je ne, je ne l'écrase pas. Je le prends, j'appuie sur le couteau comme ça, je lance dans la nourriture. Et puis là, tu mets, le, le ginger, j'aime bien découper le ginger dans la nourriture. Ce qui fait que quand je mange, je peux croquer. Ma façon de cuisiner est assez folle, mais à la fin, j'aime bien. Le goût de la fin est bien. Donc, donc quand tu peux pas ce couscous-là de côté, euh, la tomate, quand je vais la tomate, j'ai une tomate bien découpée, je ne fais pas frire longtemps. Après, je mets le haricot. Euh, quand, surtout quand vous pouvez parler de cette façon, mettez beaucoup de feuilles vertes. Les feuilles vertes vont apporter le goût à la nourriture. Ce que le cube allait apporter là, tu mets les feuilles vertes, ça, ça apporte tout ce goût. Et vous pouvez entraîner vos enfants à ne plus manger de la viande. Je vous assure. Euh, et quand j'ai testé ça sur ma fille, m'appelle en 2010, j'étais exclusivement sur ce genre de régime. Les capacités mentales de ma fille ont triplé. Elle est était de 13 de moyenne à 18 de moyenne. Parce que j'avais totalement coupé tout ça. Et elle arrivait à se discipliner plus. Parce que parfois, vous voyez l'enfant rester hyperactif, il faut bouger. Déjà que chez moi, l'idée des bonbons là, c'est pas mon truc. Absolument pas. Je truc, on prend les bonbons, mais à la maison quand l'enfant est fâché ou bien les confus. Ah, on prend les bonbons, on prend les bonbons. Like, I don't understand. Why le, le, quand tu donnes le bonbon à l'enfant, ça fait une, une, une, montée, of, une, une montée de glucose dans l'enfant. Ce qui fait que l'enfant va beaucoup. Couler, l alala, l alala. Ceux qui ont envoyé leurs enfants dans mon école, je vous ai annoncé qu'on va ouvrir en décembre. Donc, les vacances de décembre, je vais prendre vos enfants pour les cours de. Je vais vraiment me lancer des cours de spiritualité. Je vais faire le spirituel avec vos enfants. Donc, on fera ça pendant trois jours. Que vos enfants soient au Cameroun ou qu'ils soient à distance. Donc, on va commencer au Cameroun et je vais lancer aussi au Gabon. Je vais voir au Gabon si ça va. Je vais voir ceux qui vont envoyer leurs enfants. Donc, j'aimerais bien apprendre aux enfants. Donc, ce qu'on faisait dans l'école, dans mon école, pendant les vacances, les enfants ne viennent pas avec le jus. Pas de jus gazeux. Tu viens avec le jus gazeux, on... ça s'arrange à la maison. Euh, on apprend aux enfants à faire leur, euh, leur propre smoothie. Ils prennent les fruits, ils mettent dans le smoothie, ils tournent, ils boivent. On leur apprenait aussi à, euh, on avait fait du lait d'arachide, du lait de, euh, je, et les bonbons là, je ne permettais pas les bonbons. Donc du coup, quand les enfants arrivaient, ils savaient déjà, que, ok, quand on arrivait, j'étais je t'attache Jocelyne, non, il n'y a pas de bonbons. Du coup, on leur faisait des boissons naturelles. Il y a des fois, on faisait du jus de baobab. il euh, y a des fois, il y avait une jeune fille qui faisait du yaourt là-bas. Euh, mon but, c'était d'éviter que les enfants mangent le pain chocolat tous les jours. D'ailleurs, j'imposais que les parents payent le repas. Parce qu'on prépare sur place que l'enfant apprenne à manger la nourriture qu'on a préparée. Et ça, c'est des petites choses que nous, on n'a pas apprises. Du coup, c'est à 35 ans, 45 ans que tu dois, tu dois encore t'éduquer spirituellement. Et l'éducation spirituelle ne vient pas seulement avec euh, oui, je suis spirituel, je prie, je jeûne. Ta façon de manger, le sport. Est-ce que euh, les personnes que tu fréquentes, ce que tu écoutes, Quand ce que tu écoutes change, tu vas voir que tes dragueurs vont mieux changer. Le genre d'homme qui t'intéressait avant, là, il ne va plus t'intéresser du tout. Donc quand il va passer autour de toi, tu vas faire... Parce qu'il va te dire, viens pas en boîte. Je t'amène manger le porc. Tu vas dire, ah! Tu me dragues avec le porc. Ah! Seigneur Jésus! Oh my God! On vous a fait ça, hein. Ne faites pas comme si on ne vous avait pas fait ça. On vous a dragué avec le pot. Mm -hmm. Avec le bon ninja là, c'est ça. Le piment avec le ninja. <rire> Bonsoir, euh, euh, Armel. <rire> Arène Roland, on t'a pas dragué avec le pot. Tu le vois a un petit ventre comme ça devant. Donc du coup, comme euh, je, je reviens sur ce que je disais. Quand tu commences à accepter ta spiritualité, il y a des choses que tu dois totalement arrêter. Tu sais, chez les blancs, hein, ça sont des choses que vous allez trouver beaucoup de gens. Vous avez, tu vas peut-être voir même des, des, des supermarchés, où on vend des supermarchés bio. Tu vas voir des restaurants où on fait la cuisine végétalienne. C'est rare que mon père m'a laissé sortir. Ya, yeah, tu es escaladé. Hé, hey, Hollande, comment tu veux mentir? Toi, là, comme je te vois, là, je suis sûr que tu es escaladé. Faut dire ta vérité, la vraie vérité, pas la, la vérité que... Parce que tu crois que ta soeur te regarde, là. <rire> tu es escaladé. Non, il ne peut même pas croire si je me dis que... Tu es escaladé. Donc... Mais c'est quelque chose que... La spiritualité, c'est quelque chose que... En tout, euh, tout lieu, dans tout pays, si tu fais, ça va marcher. Vous ne le croyez peut-être pas, hein? même si vous êtes à Bafoussam, il y a des gens qui mangent 5 à Bafoussam. Et quand tu commences à manger sain, tu vas voir que l'avocat, trucs comme l'avocat, ça va devenir ton meilleur ami. Ouh, l'avocat! L'avocat! Jesus! Avocat! Moi, c'est les repas que je mets souvent manger. Je prends l'avocat, je pars, je, je avec la patate. Il fait bouillir la, la patate, je, je, je, je, je, je l'avocat et mange moi. Voilà mon repas. Hein. Je fais boire l'eau. Pas de viande, pas de non. Donc, euh, je sais que c'est les choses que de moi personnellement, ça m'a pris du temps pour que je me décide. Euh, « Eh, tu à draguer avec le pain haricot Eh, Seigneur, Jésus, Fado, t'arriver. <rire> ouais, Seigneur, c'est une note un peu plus sérieuse. » Vous allez remarquer que vous avez sûrement fait du yo-yo, c'est-à-dire, on et off. Tu viens, tu tentes, après tu arrêtes. Tu commences, après tu laisses. Tu commences, après tu laisses. Il y en a parmi, vous, vous savez que vous devez arrêter certaines choses. Écoute. Arrête non. Pourquoi vous aimez aussi jouer. Pourquoi Vous aimez jouer avec votre spiritualité comme ça Arrête non. Effectivement, les interdits, ce n'est même pas des interdits c'est les choses qu'on devait te montrer quand tu étais petit. Imagine un peu, tu accouches un enfant. L'enfant ne met jamais la viande dans sa bouche. L'enfant ne connaît pas le porc. Nous ne connaissons pas le goût du porc. Parce que sa mère a pris le soin. Et vous serez surpris ce que vos enfants peuvent accepter. Moi, après, quand un enfant venait d'arriver au centre, quand il arrive, il est tubulant, le parent dit Ah, je donne les règles du centre. Ici, on ne mange pas ça, on ne fait pas comme ça. Ah, la mère dit que, hey, j'ai fait comment pour qu'elle accepte de partir à l'école sans le Sprite ou le Coca? J'ai dit, madame, c'est comme ça. Si vous voulez qu'elle reste ici, que là, pas de Sprite, pas de Coca. Deux jours plus tard, la mère n'arrive pas à reconnaître son enfant. qu'est-ce que vous avez fait sur elle? Donc, quand on faisait cours de cuisine, elle est venue, elle s'est mise, à la préparer comme tout le monde. Elle a participé, après elle a goûté, elle a vu son jus de carotte qu'elle a fait. Wow. Elle a goûté, elle a vu que c'était bon. Au lieu de prendre le coca, l'enfant a pris le jus de carotte, elle a bu. Elle a vu que c'est sucré. Et dans le combat, ce sera à la maison parce que la mère elle est habituée. Le coca, c'est facile. Tu as besoin de laver la carotte, prendre la machine, brancher la machine, la faire dans la machine, après laver encore la machine, c'est trop long. La spiritualité demande le travail, la discipline. C'est pour ça qu'on vous cabosse de temps en temps. À un moment, tu te sens monter. Après, tu tombes encore. Pouf! Check ce que tu as mangé hier avant. Tu es là. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu es avec qui? Parfois, tu manges pas. Parce que c'est facile. Je rentre, j'ai faim. Ma copine ou ma voisine a préparé. Elle me donne la nourriture. Ou bien un dragueur me dit, bon voilà, on commande la pizza. On commande tes choses. C'est facile, c'est déjà là. Au lieu de partir encore à la cuisine, il faut peut-être 20 minutes pour te casser et préparer. OK. Tu déposes devant toi, tu manges. Parce c'est facile. Donc je venais vous rappeler quand vous dit que je veux, je veux, je veux. Il y a le travail sur ça. Fan. Enfin, vous avez suivi. Donc si tu es par ce que tu es habitué que quelqu'un fasse toujours tout pour toi là, tu es mal tombé. Tu veux que dans le rêve on te parle, non? Tu veux te rappeler ce qu'on a dit, non? Mange un peu sain pendant 4 jours. Mange un peu sain. Enlève le cube de ton aliment. Donc, pas prendre tout le cube qu'il y a dans ton amour là, tu jettes. Le cube. Jette. Tu vas commencer à voir comment. Mais attends un peu. Je me rappelle du mon rêve d'hier. C'est bizarre. J'ai il faut environ deux jours. Deux jours maximum. Quand deux jours, au bout de deux jours, on commence à sentir comment tonus revient. Ta forme. Ce n'est pas le message que j'avais prévu initialement. Hein. Mais quand il met ma bouche, je suis là pour parler. J'attends seulement. Ce n'est pas moi qui parle. C'est ce qui me dit de dire que je vous dis. Donc ceux parmi vous qui sont dans le cours de spiritualité avec moi, répondez au questionnaire, vous m'envoyez ça inbox, s'il vous plaît. Et sachez que ce n'est pas parce que tu es inscrit dans ma formation qui va te garder. Moi, vous dis-moi, il y a cash. Venez pas faire la paresse. Je dois les devoirs, vous ne faites pas. Après, vous, ah, je vous chasse, je vous sors de mon groupe. Il me faut même moins de clients. Je vais augmenter mes prix. comme ça beaucoup d'entre vous, vous allez partir. Vous allez quitter derrière moi. Vous êtes là seulement pour faire la pour remplir la galerie. Vous ne vous décidez pas pour avancer sur vos choses. Libérez-moi la ligne. Libérez. Beaucoup d'entre vous devez être loin. Vous m'écoutez seulement parce que okay, Netflix a bugué. Il faut que je regarde un peu ce qu'elle dit. Vous ne voulez pas vous prendre au sérieux. Pour vous, la spiritualité, c'est un passe-temps. Vous attendez les situation critique avant de vous lancer. Vous attendez qu'on vous supplie avant que vous vous lancez. Une amie comme ça, non. La première fois que je la consulte, je lui dis que là où tu es là, tu es une reine. Tu es une reine jusqu'à. Tu es une reine donc, déjà que. Elle Ah oui, oui, oui, oui, oui. Un jour, un jour. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à servir. Vous allez vous donner. Vous avez lignes, Hugo, Il faut payer. Est-ce que tu as déjà payé? Si tu as déjà payé, tu écris sur WhatsApp que j'ai déjà payé. Le tour, si j'ai mis ça à 65 000 seulement, bientôt, je vais monter ça à 200 000. Ou 300 000 même. Parce que sans que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas concentré, ça m'énerve. Il dit que tu as des trucs spirituels là où tu as tu as plein de pouvoirs tu dois en fêter elle dit non ah. ok de toute façon pas de forcer le truc c'est qu'elle voulait elle, elle a amené beaucoup de ses amis chez moi j'étais l'ami que tu dois l'aider j'étais l'ami que tu dois l'aider parce que quand tu es choisi tu veux aider les gens dans ton cœur, tu vas même payer pour que quelqu'un vienne pour qu'on travaille sur lui Parce que dans toi là, tu ne veux pas voir les gens souffrir. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. J'ai commencé à faire un désir, Seigneur. Je veux aider les gens vraiment, Seigneur, je ne je, je veux plus que les gens souffrent. Je mets le, la, le Facebook, je parle, je crie. Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. Lavez-vous avec le sel. Priez. Disciplinez-vous. Parfois, tu t'appelles. Tu t'appelles toi-même. Après, Dieu dit Ok, elle s'appelle, les gars. Bon, appelez-la, appelez-la. Elle s'est à toi, appelez-la. Appelez-la. Et les gens qui ont le vrai appel, là, ils ne font rien avec Il n'y a rien à faire de vos dons. Hein? Moi, j'ai le don. De... Moi, il fait, fait. Déjà, il sait que je ne suis même pas. Il n'est même pas. Il <rire> n'y a pas beaucoup de dons. Hein? Mais le peu que j'ai, le petit que j'ai là, le peu, je vais mettre ça au service des gens. Le peu que j'ai, je vais te développer. Est-ce que tu as vu quelqu'un, tu sens que je suis plus fort que la femme-ci. Je suis plus intelligente que lui. Ou elle. Si on me donne le poste-ci, je vais cartonner plus que la femme-ci. Mais toi, tu n'es pas consistant. Un coup, tu es là. Un coup, tu n'es pas là. Un coup, tu es là. Un coup, tu n'es pas là. Tu es un lion qui ne se pointe pas pour la bataille. Ce qui fait que Dieu est obligé d'utiliser les chiens. Le chien m'a fait ouf, ouf, mais le chien est là tous les jours. Allez, au pied, il est là. On part en bataille. Chien, il est là. Le lion crâne. Moi, j'ai déjà de tous les pouvoirs. J'ai la puissance. Il tourne son derrière comme ça et sa queue. Ça fait que ça... Alerte, alerte, alerte. Où est le lion? Oh, il est parti au sauna. Oh là là. Chien, mettez-nous les chiens là-bas pour, pour nous défendre. J'espère que ma métaphore est passée. Vous avez compris. Vous aimez vous asseoir sur vos pouvoirs. Je peux voir... Tu peux voir le futur. Et quand il rêve de quelqu quelqu'un, ça se réalise. Quand je, je, on en a rien à faire de tes dons. We don't care. vous entendez On n'en a rien à faire. Tu as déjà aidé qu'il y avait ça. Vous envoyez les longs messages pour vos rêves. Je ne suis pas interprèteuse de rêves. Vous avez suivi. Pour vous faites des longs messages. Je dis prends la consultation, ma chérie. Pendant ta consultation, tu vas parler de ton rêve. Tu ne veux pas, tu laisses. Vous suivi. Voilà. Au pire des cas, tu te réveilles, tu demandes toi-même à l'esprit. Parce que j'ai rêvé là, ça veut dire quoi Est-ce L'esprit va te dire. Vous tournez trop. Oh. Oh, vous pensez que vous avez encore combien d'années à vivre oh? Tu penses que tu as encore combien d'années si tu couches la nuit c'est comme ça, la pape, dans la, deux heures comme ça, la tu meurs. N'est-ce pas c'est fini? Ok. Continue alors. Continuez. Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que ma belle-mère va dire? Qu'est-ce que ma tante va dire? Qu'est-ce que.. Wow, faites-moi la liste. Continuez votre liste. Vous voyez que le sommeil me dérange, non? Laissez-moi aussi dormir. Réguler, vous vous dormez un peu tôt, comme ça, vous aurez le temps pour que. Parce que quand tu dors, tu fais au moins 3 heures de sommeil profond, avant de, de rentrer dans le sommeil léger dans lequel tu peux entendre ce qu'on te dit. Donc quand tu fais l'effort de dormir tôt, genre avant 23 heures, euh, tu as plus de chance, Donc supposons que tu dors à 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, donc environ de 3 heures que tu seras apte. Là, quand tu te couches à une heure, à 3 heures, tu n'auras que 2 heures de sommeil. Donc, il y aura quoi la fatigue? Vraiment, je suis pas les. Je ne suis pas les, les infos sur les réseaux. Hein. Omotunde, c'est qui, s'il vous plaît? Bénissons son âme. Bonsoir la reine Fatou. Je vais très bien, super bien. Merci. Et toi, comment tu vas? Dans bon, bah une bonne nuit, alors il a écrit des livres, l'égyptologue. là, Camille, je pense que j'ai vu un jour, j'ai un ami d'Allemagne qui parlait beaucoup de lui. Oui, j'avais d'ailleurs lu un de ses livres. Ouais, mais chacun dans son couloir, hein. je crois qu'il a fait son, il a fait son, il a quand même fait des livres. J'ai vu un livre l'année passée, parlait de lui, celui lui qui avait écrit en fait. Et il ouvre beaucoup les yeux des gens. Vous savez, ce n'est pas l'âge auquel tu meurs qui importe. Est-ce que tu as fait ce que tu venais faire? Très important. Donc, vous prenez la consultation. Il y a le numéro en haut de la vidéo là. Vous, écrivez, vous prenez le numéro, vous écrivez dessus. Je veux une consultation. Et après tu payes ce qu'il faut payer et puis on va te programmer. Ah la nous pourquoi c'est le voyage pour le Maroc Ok Tania, on peut venir faire ton lavage. On a fait des lavages à Douala aujourd'hui. Donc euh... non, il a fait beaucoup. Ouais. Parfois, quand je reste, je vois, je dis que, hey, je n'ai pas encore fait beaucoup de choses. Il faut je fasse, il faut que... I need to hurry up. Do you understand? I need to hurry up. I need to hurry, hurry, hurry up. Donc, quand vous dormez là, vous avez les livres que... Je voulais écrire le livre. Je voulais chanter la chanson. Je voulais aller dans tel pays faire les conférences. Tu es toujours là dans ton petit, petit quartier, là. Hum? D'accord. Vous passez une bonne nuit, à demain.